Allez, tu as la parole. Bonjour Président, bonjour. Voilà, bonjour chers collègues, Mesdames et Messieurs et je voudrais donner quelques informations d'abord notez que dans les EHPAD nous ne déplorons aujourd'hui aucun décès d'accord et aucune personne malade ce qui est très important parce que vous savez qu'en France on a connu des EHPAD qui ont été décimés à 30% donc la situation n'est pas identique en Martinique, fort heureusement et nous remercions les directeurs d'établissement, les directrices d'établissement qui ont su prendre les mesures. Concernant les établissements de l'enfance, là aussi les mesures ont été prises très tôt et il n'y a pas de cas de maladie. Concernant le foyer territorial de l'enfance, où nous avons en principe 90 enfants, nous en avons 36 qui sont restés au foyer, bien accompagnés par le personnel, et environ 52 qui ont été et mis soit dans des familles d'accueil, soit chez leurs parents, en tout cas, qui sont correctement accompagnés. Là aussi, nous n'avons pas de maladies, de difficultés particulières. Évidemment, les choses sont gérées de manière difficile, parce que nous sommes dans une période de crise, mais l'essentiel est sauvegardé. Et là aussi, nous tenons à remercier les chefs d'établissement qui font ce qu'il y a à faire, ainsi que tous les, les employés. Qui s'occupe de ses enfants, qui s'occupe de ses personnes âgées. Je pense que c'est très important. L'autre aspect qu'il faut mettre en évidence, qui a été souligné, souligné c'est que le confinement est un épitoyable vecteur d'inégalité, on le sait, mais aussi de, de maltraitance. Et nous avons souvent des femmes qui sont battues et par conséquent, nous avons décidé de faire fonctionner le sandra, et d'ores et déjà, le, le sandra reçoit des personnes. C'est dans ce sens d'ailleurs que nous avons, au point 5 ou 6 de notre dernier rapport sur l'accompagnement social, mis une ligne concernant justement l'accompagnement des femmes et victimes de violences conjugales. Mais je crois qu'il est aussi très important de noter ce qui a été dit par notre collègue et madame Saïd Soutan, cette violence peut s'exercer, s'exerce aussi sur les enfants. Et nous devons être en permanence extrêmement vigilants. Nous avons pu maintenir le portage de repas, parfois dans des conditions difficiles, mais d'une manière générale, les personnes âgées reçoivent les repas qu'elles recevaient avant la crise et avant le confinement. Donc tout cela est maintenu grâce aussi à la participation des opérateurs parce que chacun a compris qu'il fallait que nous fassions un effort en martiniquais pour que personne ne soit laissé de côté. Concernant le, le soutien psychologique, nous, avons, nous allons ouvrir cette semaine euh, euh, une ligne d'appel en, en termes de soutien psychologique qui sera animée par des psychologues formés de notre collectivité, mais aussi d'autres psychologues qui sont venus renforcer les psychologues que nous avons à la 7e pour pouvoir aider, écouter des personnes parce que ce confinement crée des situations très particulières. Concernant les masques, le président du conseil exécutif l'a appelé récemment et 20 000 masques ont été distribués aux communes. Ensuite, nous avons fait en sorte aussi que 20 000 masques soient distribués ce qu'on appelle au personnel de gré à gré, parce que les personnes âgées et les personnes en situation de handicap ont la possibilité soit de recourir à une association, soit de faire du gré à gré. Les gros oubliés étaient les personnels du gré à gré. Nous avons distribué par voie postale 20 000 masques, ce n'est pas suffisant, nous le savons. Il faudrait par jour 24 000 masques aux personnes en gré à gré, parce qu'il y a environ 5 000 personnes en gré à gré. Mais vous savez que la pénurie ne nous met pas dans les conditions de pouvoir répondre aux besoins de ces gens. Et nous n'avons pas la responsabilité de cette pénurie, c'est le gouvernement qui en a la responsabilité et, elle doit assumer, et il doit assumer cette responsabilité. Nous avons aussi donné des masques, 2000 masques à Odyssey pour la poursuite de son travail et nous en avons distribué aussi au foyer des jeunes travailleurs de, de, de Mout, ainsi qu'à d'autres associations dans le secteur médico-social. Ensuite, un débat est revenu souvent. C'est le débat concernant le laboratoire territorial d'analyse. Et nous avons entendu un certain nombre de déclarations, mais je voudrais avec votre autorisation, Monsieur le Président du Conseil exécutif, faire le point sur cette affaire. Après le départ de l'Institut Pasteur de la Martinique, le Conseil général a repris les activités d'analyse de biologie médicale, d'analyse des eaux et des aliments et de vaccination qu'exerçait cette institution. Cette nouvelle structure, ainsi créée en juillet 1977, a pris le nom de Laboratoire départemental d'hygiène, LDH. Mais par délibération, je pense que c'est très important de noter cela, je demande à la presse d'écouter attentivement, par délibération du 5 novembre 2003, il y a 17 ans, le Conseil général a décidé la fermeture du secteur de biologie médicale à partir de fin décembre 2003. C'est-à-dire que depuis 2003, le laboratoire n'exerce plus de biologie médicale. La seule activité humaine, a été gardé, c'est les vaccins pour la fièvre jaune. Donc c'est très important de dire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le LTA a la machine permettant de faire des analyses, il lui manque évidemment les réactifs et il lui manque surtout la compétence technique. Pourquoi Parce que nous n'en avions pas besoin dans le LTA parce que depuis 17 ans, le LTA ne fait plus d'analyses de biologie médicale. Nous sommes en train d'y travailler, nous sommes aujourd'hui en relation avec le, le CHUM et nous voyons avec le CHUM et d'autres la possibilité qu'un personnel adapté, formé pour la biologie médicale puisse utiliser la machine de, du LTA, donc de la collectivité, qui se trouve dans une salle, dans un, dans un, dans un lieu à proximité du LTA mais où l'entrée est, est, est indépendante. Par conséquent, nous sommes en train de travailler cela. Ce que je voudrais dire pour conclure, d'une manière générale, c'est que l'État fait état de déconfinement le, à partir du 11 mai. Le président l'a rappelé, je pense qu'il faut appuyer ce qu'il a dit et soutenir, c'est-à-dire que le déconfinement ne peut pas se faire dans n'importe quelle condition. Il faut éviter un déconfinement qui conduirait à un reconfinement, mais évidemment dans des conditions plus difficiles que le premier confinement que nous avons connu. C'est pourquoi et les conditions qui sont nécessaires pour réussir le déconfinement, ces trois conditions essentielles, le président en a parlé, c'est des masques pour tous. Des masques pour tous. Et là, l'État a un effort particulier à faire, mais nous, de notre côté, et nous avons aussi à faire un effort pour encourager toutes les volontés et toutes les compétences permettant de faire des masques que l'on pourrait donner aux, aux personnes pour vaquer à leurs occupations, tout en faisant entrer massivement des masques que le président a donné et comme directive de faire. La deuxième condition, c'est évidemment le dépistage massif. Et ce qui, est ce qui est le plus intéressant, ce sont les kits de dépistage massif qui existent. Et là, il faut saluer d'ailleurs. Des, des chercheurs, des médecins que le président doit recevoir demain, qui ont une réflexion sur l'action globale à mener. Ensuite, et sur le troisième axe, il faudrait aussi un travail d'éducation, de prévention, de sorte qu'au qu moment du déconfinement, eh bien, les gens ne perdent pas les habitudes qu'ils ont acquises de distance, etc. Donc, il y a là, véritablement une réflexion que nous devons mener à l'échelle de la mort. Ce qui qu serait une réflexion des Martiniquais, compte tenu de leur situation, parce que nous ne sommes pas au même niveau du développement de l'épidémie qu'en France. Par conséquent, cette réflexion autonome, cette stratégie autonome, et que le président a appelée récemment une stratégie martiniquaise de gestion du Covid, nous devons et la mettre en place, évidemment. Et Nous devons prendre langue avec d'autres partenaires, mais je crois qu'il y a cette volonté martiniquaise que nous devons exprimer dans le passage au déconfinement. Voilà donc les quelques éléments que je souhaitais fournir dans ce point je remercie, je remercie le collègue Carole pour son intervention. D'ailleurs, ce matin avec Vigier, euh, euh, on, a, on, a, on a évoqué ce problème, le problème que tu as là pendant longtemps, très longuement. Mais c'était très bon de refaire cette analyse pour bien comprendre que souvent, souvent, on accuse la collectivité de tous les mots. Et, et, et, et c'est ça que je ne comprends pas. Alors que, dans bien des cas, ce n'est pas directement nous qui, qui sommes la cause de certains dégâts opérés. J'espère que tout le monde va comprendre. Il pas d'attaque de ma part, il s'agit d'expliquer. Et c'est en ce sens-là que je te remercie d'avoir rappelé ça.